Suite au concours, j'ai pu finaliser la mise en place de mon Living Lab, ce qui m'a permis donc, de mettre en place mon questionnaire, donc questionner les clients concernant ben, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendaient véritablement. Et ça m'a permis de développer cette vente de proximité, en accentuant cette vente sous forme donc, de panier, en mettant l'accent sur le côté fraîcheur et le côté traçabilité. J'étais labellisé HVE3 avant le concours, ça m'a permis de passer au bio. Donc aujourd'hui, je jouis d'une double labellisation, ce qui sécurise encore plus les clients dans l'achat des produits qu'ils consomment. Pour les paniers, les gens me joignent donc à mon numéro. Une fois qu'ils m'appellent, je les inscris sur un groupe WhatsApp et je fais circuler donc, euh, les jours de vente. Et on va très prochainement, on va évoluer vers un, un site où ils auront à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois sur le site des petites idées recettes. Partagé entre clients, mais également avec des professionnels qui vont perfectionner des produits pour leur permettre de consommer ben, des produits de qualité au travail. Un vrai produit qui sort de la terre avec ses défauts et ses qualités, mais avec un vrai goût et pour redonner envie aux enfants aussi de pérenniser une bonne consommation avec nos produits en Guadeloupe, je trouve que c'est euh, un modèle qui est impeccable. Merci à M. Soprayen en tout cas et j'encourage vraiment les agriculteurs à emprunter cette voie en Guadeloupe.